Bon, vous êtes prêts C'est bon, on peut y aller. Euh, par contre, pas de question piège, hein. sinon on arrête tout et bouge. Ok, vous en faites pas. Vous êtes à la recherche d'une personne qui se fait passer pour un justicier, surnommé le vengeur. À l'heure actuelle, pourquoi une telle personne est-elle encore en liberté C'est simple, il y a 5 ans, il a fait beaucoup parler de lui. Puis il a disparu. Et là, euh, il y a quelques mois, il est revenu. Nous avons des suspects, mais ça n'a rien donné. Des suspects Vous voulez dire qu'il ne travaille pas seul pour moi c'est plusieurs personnes, nous avons pu voir sur différentes vidéos de surveillance que la taille de l'individu changeait selon les années. D'accord, comment vous pouvez justifier sa popularité, cette admiration pour ce justicier Il n'y a pas de justicier, c'est une organisation criminelle et vous faites passer pour un héros, ce qui n'est pas. Mais il va faire un faux pas, et là je... on va lui mettre la main dessus. Ok, on rappelle qu'il tue des criminels. Selon un sondage fait depuis son apparition, 67% des habitants près des quartiers abandonnés de la ville de Elie, se sentent plus en sécurité. Et même un taux de violence réduit d'un tiers. C'est quoi votre question Vous ne laissez pas faire le sale boulot à votre place, dans les quartiers abandonnés Après tout, les forces de sécurité n'y ont plus mis les pieds depuis la révolte sociale de 2006. Non, non, c'est bon. Voilà. Attendez, répondez au moins à la question C'est bon, stop, on arrête tout. Vous faites chier vos questions de merde, je vous avais prévenu, euh, on arrête tout. Thank you. Eh merde, ce type est un connard. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, du coup, on n'a rien à montrer. Ouais, bah, il va falloir trouver quelque chose. Bah, J'ai une idée, mais euh, peut-être conne. Et si on essaye de rencontrer le vengeur C'est pas con. Si on interview le vengeur, ce sera le Graal des reportages. Ouais, mais bon, le mec est un fantôme. On pourra jamais le contacter. Bah, on se balade dans les quartiers abandonnés, puis on essaie de le choper. T'es complètement taré. Thierry et Polo sont fait tabasser. Ils ont voulu faire un reportage sur les bâtiments installés des quartiers abandonnés. Pologne ne remarchera peut-être plus jamais. Bah écoute, on prend une petite caméra, une voiture banalisée, et on va se rendre dans la masse. Sans moi, mec. Mais... Vas-y, bah si, mais fais pas le con. Pour une fois, contient quelque chose. Bon, écoute, j'ai un jeune un peu idéaliste. Je peux te le prêter pour la soirée, et je te ferai croire que c'est son idée. Si c'est tourné, moi ça me convient. Oh merde, je suis en train de filmer. C'est <rire> trop cool. Ouais, ça sert pas trop la cam Arrête de flipper Ouais, c'est bon, en plus ça devient super chaud, vas-y, on se casse. Attends encore un peu T'as entendu, allons voir Oh putain, film, film, film oh, Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, t'inquiète là, c'est dangereux ici Tu dit ça c'est un pratiquant Ouais, cet enfoiré a pas voulu m'écouter Par contre, faites gaffe, il est peut-être encore mis, il est encore mort, là hein. Oh putain tu l'as eu Ouais, ouais, oh, c'est bon. Ouais, bon, reste là. On a déjà le vengeur. On va pas fumer le cadavre. Ah, ok, ok, ok. Alors comme ça, vous voulez me suivre faire mes petites affaires. On voudrait savoir pourquoi vous faites ça Bah, ben, parce qu'il faut le faire, tout simplement. Si c'était pas moi, ce serait quelqu'un d'autre. Hein. Et y a pas un autre moyen Ah, peut-être. Mais ça, c'est ce que j'ai choisi. Faut les punir Si, ils m'avaient écouté. Ça serait autrement. Parce que vous avez essayé de raisonner Ouais. Et ils m'ont carrément manqué de respect. C'est la seule chose que je demande, qu'on respecte Et c'est pour ça que je fais tout ce que je dois faire. D'ailleurs, je vais le faire, là. Comment ça J'ai rendez-vous avec un ancien de mes lieutenants, là. Et il a fait des bêtises. Mais vous ne travaillez pas seul, comme la police l'a dit Ah, la police sait ce que je fais. Mais ils ont rien contre moi. De toute façon, je vis dans les quartiers abandonnés les pauvres petits, ils ont peur de venir par ici. Salut Henri Cédric C'est toi Mais à quoi tu joues Je Cédric, surtout ne loupe rien. À quoi tu joues Ça, qu Arrête que... de vous parler comme un gamin T'as déconné Henri Non, c'était pas de ma faute Mon qui, oui T'as foutu ta merde et en plus tu me manques de respect mais t'es vraiment trop con comme mec Écoute, le pont va comme ça, ça devient dangereux de en ce moment Mais t'es payé pour ça mon pote Putain, il a à se payer ça la merde, cette histoire, On peut s'arranger, non T'as foutu ta merde Et en plus, tu nous as mis dans une situation que seul moi peut résoudre C'est bien que j'ai déjà pris lui sur mon aile, hein Mais tu sais aussi que pour ça, bah... Faut faire peau neuve, hein <rire> comment Mais, euh... achève ah, le bordel Quoi, comment tu ne oh. parles toi Non mais c'est qu'on tourne là, je voudrais pas que le reportage soit interdit moins de moins de 18 ans. Ouais, ouais c'est vrai ça Faut que tout le monde puisse voir hein C'est ça Ça comme ça On est dans la merde, en assistance à personne en danger On savait pas qu'il allait le buter Foustière est ici, monte ça la police C'est toi qui voulais rester non ouais, J'ai changé d'avis Allez mes amis Allons buter du vilain Alors, vous avez vu, on s'amuse bien avec moi. Pourquoi vous l'avez tué, votre lieutenant y est à moi. Quand les choses tournent pas rond, c'est à moi de remettre de l'ordre. Oh putain Il a vu Oh, oh, oh La voiture, là Ouais, prochaine fois, il s'arrêtera au stop. La prochaine fois, mais il vient de lui faire sauter la tête. J'aime pas trop ton pote derrière. Ouais, hein. il a rien fait de mal non plus. Ah putain, vous comprenez pas, les mecs. C'est mon quartier, mes règles. Si je veux que tout le monde se tienne droit, faut que je donne des putains de leçons. Enfin là c'est extrême quand même C'est à cause de ce putain de vengeur là Depuis qu'il est de retour, tout le monde me pisse dessus Plus personne veut bosser, ils ont trop peur de lui là ouais, Mais vous êtes pas un vengeur vous <rire> C'est ici qu'on s'arrête Qu'est-ce qu'on fait là J'ai un message personnel à faire passer Avec votre aide et votre caméra bien sûr Allez-y descendez Caméra cachée. Non mais vas-y t'es dingue, on se barre on se barre, on se barre, s'il te plaît. Mais tiens, il est temps de passer mon message. Toi allume ta caméra, comment tu t'appelles Mais c'est pas moi qui s'occupe du. D'accord, ok, ok c'est bon. Je la mets route. C'est bon, Merci. Alors voilà, mon ami. Voilà à quoi ressemblent les soirées depuis que je t'ai rencontré. Les gens qui bossent pour moi, ils ont plus peur de toi qu'ils devraient me respecter. Alors je te lance un défi. Viens demain dans les quartiers abandonnés, je t'attends. La question, c'est où Et oui, au fait un Piège, et oui, tu auras de la résistance. Une fois que je t'aurai tué, il y aura plus qu'un seul vengeur, Ellie. Un seul maître. À demain. C'est pas beau. Apparemment, ces types étaient des journalistes. On a retrouvé plusieurs caméras. Et vous avez visionné les vidéos Ouais, ça a l'air d'être un ultimatum. Un ultimatum pour Le vengeur. Attends. Il a retrouvé des notes, apparemment ce taré veut faire péter la moitié de la ville, il a posé des explosifs dans les bâtiments riches de heli, il nous l'a jusqu'à demain pour trouver les explosifs. Ok, préviens le central, faut prendre ce fou au sérieux, je vais passer un coup de fil. Malheureusement, le niveau d'alerte est sont sur de la menace dans la ville menace de plusieurs bâtiments des tension est de l'évacuation de la ville faire sauter plusieurs bâtiments